La Sénégal, Sénégalais qui remis, avec Sénégal, nek Bidim Ni Niok, Il Nokel a Sagal, Il n'y Zia qui si nous live, si nous situation bien bien Sénégal, nous nous Beaucoup de les vrais combattants de la République. Parce queios, que, les gens préparés la maison. Je à à la à filière de net, journalisme. que aussi ont le droit position, position le droit position le droit le en dit, il dit, du coup Fatali parce que nous fatali Après dit, quand des citoyens s'organisent, quand des citoyens se battent pour la vérité, pour la sincérité, pour la lumière, il y a un scandale, il y a un petit la réponse de l'État, ce n'est pas d'un petit contenu, c'est de s'attaquer à la personne, pour comment salir son image, comment le décrédibiliser, comment le faire après tu te dis mais c'est dommage c'est dommage que nos leaders comprennent comprendront d'ailleurs quand l'état du Sénégal Macky Sall dans la campagne électorale il a, a renforcer en moyens en, équipe, en équipement les cours de contrôle de l'état pour que quelqu'un qui a été dans le lieu de la campagne électorale il faut renforcer si même le n'est pas il y pas des gens là les gens ont été attaqués, ils ont été justice rapport parce que communique, communique, communique. mais dans le l'état du sénégal mis non seulement des sur Halis pour ses, ses corps ses corps, ses corps de contrôle mais en même temps l'état du sénégal à travers la voix de son ex premier ministre est en train de décrédibiliser des corps de contrôle de l'État, c'est grave. C'est-à-dire, corps de contrôle de l'État. Nous avons dit que nous sommes saisi. Nous sommes tous les membres de notre pays. Nous sommes saisi. Nous sommes tous les membres de notre pays. Nous sommes tous les membres de notre pays. Mais est-ce qu'on se rend compte Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de ce que Boulle Abdallah a dit Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de, de comment l'État du Sénégal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 N'y a, a corps, les Mon corps pour corruption a rapport. Alors que tout le monde sait que, le de contrôle de l'État pas être l'ancêtre président. Mais il y a il faut voir ne oké rapport rapport il y a des mises en cause justice doit auto sur c'est l'enquête pour mëna xam la la traçabilité c'est un milliards mais Justice, en réalité, président quand la justice est prise en otage, quand la justice a les liés, quand la justice écoute et reçoit des ordres de l'exécutif, il y a un problème dans ce pays. Et nous sommes face à cela. Et pire, pire, non seulement... On ne respecte pas les cours de contrôle de l'État parce qu'ils ont fait des enquêtes. Qui a qui Qui a qui Qui a qui Qui a qui Qui a qui Qui a qui Qui qui Qui qui Qui a qui Qui qui Qui qui Qui qui Qui qui mais tout le monde sait que c'est une façon de noyer le poisson. C'est une façon de nous dire que des dilettances, ça veut dire que qu'il y a du mousse du Jamais la vérité n'éclatera. Jamais. Parce qu'il y a un pays africain qui va On a vu l'exemple. Quand l'État crée des commissions, une de malversation ou de ou détournement de, de, de, de, de, de fonds, de déniers publics ou d'enrichissement illicite. À chaque fois, ces peuples-là n'ont jamais eu de réponse. Et Sall est en train de nous faire, de décrire le nom du Sénégal sur la liste de ces pays où il y a une totale impunité. Sall est en train d'inscrire avec des lettres en or le nom du Sénégal sur la liste des pays les plus corrompus, des pays où il n'y a aucune justice, des pays où la justice est à deux vitesses, tenue en otage, où la justice n'a aucune raison d'être, parce qu'elle n'est ne, pas capable de décider elle -même. Donc, nous, notre pays, notre cher Sénégal, est dans la liste, et sur la liste, autant pour moi, de ces pays-là les plus corrompus au monde. si ce n'est aujourd'hui le pays le plus corrompu au monde, Ça, c'est grave. Ça, c'est grave pour l'image du Sénégal. Ça, c'est grave pour les, les gens de valeur qui vivent dans ce pays-là et qui continuent à avoir ces valeurs et qui le prônent. Comme nous, à ce que nous, Sénégal, nos politiques, à cause de nos politiques, notre terre est souillée. Ils sont en train de souiller la peau. Ils sont en train de souiller la réputation des Sénégalais. Nos hommes politiques sont en train de salir l'image du Sénégal. De par leur comportement, de par leur agissement, de par leur politique, de par leur palais, de par leur manque de respect des lois et règlements, de par leur abus de pouvoir, son propre bug, un propre de leur s'en savoir. La justice n'a aucune raison d'être. Parce qu'elle n'est elle ne, elle pas capable de décider elle-même.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 de part c'est un abus de pouvoir c'est un propre bug c'est un propre savoir c'est un acte de pouvoir imbu de pour imposer tout le temps c'est une dictature qui nous impose c'est une gabegie de gérer le monde c'est un folklore qui nous neigre folklore parce que demain pour une le première pierre ben un stade, stade de 50 000 places ben stade de 50 000 places magistrat encore mobilise des millions de notre contribuable pour faire une, une, une, une campagne déguisée. Mais pose première pierre, stade, un ministre des infrastructures, un ministre des sports, nous, nous, il y a une dans un état sérieux, le président n'a pas le temps d'aller poser une pierre pour un stade. Je suis désolé. Un président qui a le temps d'aller poser une pierre pour un stade, ça veut dire que ce pays-là a mon vie, Un stade. Mais stade quoi, stade Est-ce que vous pensez mon tant que je président, je suis palais, paleur. D'abord, je suis un homme, pour des centaines de Sénégalais, nous y en avons suis un homme. Je Je suis un pour un Pose la pierre de cette justice indépendante. Pose la pierre du respect des lois, des règlements. Pose la pierre du respect des populations, des citoyens. Pose la pierre du respect de ce qu'on appelle les libertés, des droits, des individus. Ce sont ces pierres-là, les Nihar ne posent quoi Pas de stade, pas de pont. Comme ce que ça, les gens inaugurent le logo. Voilà, posé le premier pierre. Attention, il faut que l'on fasse attention pour que l'on a posé la pierre, que l'on a accompagné, que l'on a défendu l'innovation. C'est dans ce pays qu'on se trouve aujourd'hui. Dans ce pays où l'on est aujourd'hui. Mais Dieu ne t'a pas de croire. Il y a un aspect de notre volonté. Quand aujourd'hui, les Sénégalais se réveillent, nous avons une information, nous avons une culture, sur des dossiers, sur des, sur, sur des projets. Le projet, regardez, revenu encore du stade, 150 et quelques milliards. Quand que un stade vous mène, vous avez encore 60 000, Côte d'Ivoire ou ailleurs, à 50 milliards, 53 milliards. Ça veut dire que nous, on donne des chiffres, on dit des chiffres, jamais on n'a la possibilité de traquer, ne serait-ce que le petit franc de ce que l'État du Sénégal dit qu'il est dépassé sur des, des projets publics. Jamais Parce que même les corps contrôlés, l'État de... du TEC, pour nous dire que nous sommes nommés, les gens qui sont bons, l'État affaiblira en jetant du discrédit sur le cas, pour voir qu'il n'y a pas d'accord avec les rapports. Je m'excuse. Il n'y a pas d'accord. Mon ça m'aime. Franchement, ça on est dans quel pays? Mais on est dans quel système? Mais qu il qu qu qu qu qu qu faut que nous nous sommes là, nous sommes là. les Sénégalais nous sommes là, les sénégalais nous sommes que des gens comme Pape Allé, ils je sais que ah. tu es un pour être net, tu es sur le parce attention. Parce que les gens ne cesseront de jeter du discret du sel Les gens ne cesseront de nier que celle Et Yanamar est un exemple parfait pour cela. Depuis sa création, Amoulou nous découl. Depuis la création de Yann Amar, Amoulou nous mais il y a des gens qui sont très bien. Ils sont à ils sont très bien. Ils sont très Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont nous sommes à côté, à gauche, à droite, de de wahiani, de accéder, de social, de Parce que les peut-être un toujours mais, au moment où certains ont le malin plaisir, ou le temps n'est vraiment quoi tant, pour dire le le de la accuser, de de de ça veut dire que travail, l'idée pour se réunir, y a un il y a des un activiste qui pour que a un faire a un militaire qui peut faire Mais c'est combat. Parce que depuis 2011, nous, nous, nous, est nous, nous, c'est juste des gens qui ont juste des gens des gens Alors que de dire que le Sénégal Il le Que retrouvez sur les vraies plateformes Et puis si il, voilà le il y a beaucoup d'espace sur plateforme Je rêve que chaque jour une autre plateforme, une autre plateforme, lui demander à ce que voit, à ce qu'on nous à ce qu'on nous à ce Il faut que, les gars. dit, nous des dit, à nous devons ce Fonds Sénégal, activité de l'Union, vous vous aujourd'hui, vous une responsabilité, vous avez une responsabilité, responsabilité, une nous avons demandé, une comme le Sénégal, Sénégal, nous avons jugé à l'interne au sein de Nolan que cette fois-ci, beaucoup de nous-mêmes, beaucoup de nous-mêmes, nous la fois dernière, mais nous avons commencé à où est de foires, donc de Parce qu'il faut que, aussi que les populations, la fois, la nous gens qui que les machines ne peuvent pas participer à leur manière. Parce que ce qui est fait, 4 000 francs, 2 000 à 2 000 et tout. Que yok, un, surtout que l'essence est bien, surtout que le transport public est là, surtout que les gens sont compliqués. Donc, plus nous allons arranger, parce qu'il y a une demande forte du peuple sénégalais qui à ce, aussi, comme, nous demande aussi même de décentraliser parfois. Rassemblement et pour que nous nous ni L'autre chose, foire rond-point de liberté 6, il liberté Donc, il faut vous vous si nous avons demandé demande de autorisation de l'enquête avec le préfet, nous devons nous dire Parce qu'on vient de se rendre nous que nous nous devons nous nous devons compliqué. Donc plus nous devons nous dire que nous, qu nous, qu nous demande aussi quand même nous décentraliser parfois rassemblement machine pour que nous puissions nous voir. beaucoup de choisir ce donc nous avons un de liberté 6, de de vingons ben dit demande enquête préfet parce qu'on vient de se rendre compte qu'en réalité le préfet au Sénégal, c'est juste un titre ce n'est pas une fonction c'est juste un titre ce n'est pas une fonction pourquoi parce que hier ben se sont retrouvés avec des agents illiqués ministère de l'intérieur pour nous enquêter c'est une que pour sur nos marches. Pour que nous faisons sur nos marches, on s'est retrouvé que le commissariat de l'Université Bougranyov a été en enquêté et a été des agents du ministère de l'Intérieur du FN pour savoir ce qui est Pour savoir ce qui est Donc, nous au Sénégal, nous avons décidé je ne sais pas si c'est le cas. C'est l'accent de l'élève. toujours, est arrivé à trouver un moyen. une ne même à Skandalou. le ne à à pas à pour une enquête. 10h du matin ben ñuy won quoi coin de presse arme ñu bok mu parce que mu ñu won président pour dem wuy ji ci l'enquête 10h na fa joggé 16h ñi commissariat bu grand parce que c'est le fantasme des autorités que de prendre le temps des citoyens parce que nous lañ am jot xam nga ñu amuñu non les institutions ñi fi nek ministère ak yow ñu amuñu il doit donc les Sénégalais, moi, que nous avons fait des enquête pour une demande de marche. Nous avons fait de 10h à 16h. Ça veut dire 8h de temps, 6h de temps, nous avons fait des honnêtes citoyens qui ont fait des enquêtes. Nous avons une autorisation pour faire des enquêtes. C'est une demande populaire. C'est de le peuple qui l'exige. La charité de la vie, l'électricité. Le peuple nous demander demandé à ce que nous puissions des gens qui représentent ce peuple-là. Il y a des gens qui ont été des à 16h pour les Nous lettre tu n'es pas de sa famille, donc à mon droit, c'est dit. <rire> donc je suis sidéré. Ça veut dire, à dire il est est un qui droit droit sous prétexte qu'Aliou Sané n'est pas sa famille, il a pas de droit à autorisation. Voilà dans le pays qu'on est aujourd'hui au Sénégal. Alors que Guy Marissagne, nous sommes les premiers pour nous au Sénégal. Nous sommes les Sénégal. Nous sommes les premiers pour Aujourd'hui, tous Sénégalais rêveraient de pouvoir aller visiter ou rendre visite au national Guy Marissagne. Faut que les gens ne soient pas en train de ne sont pas en train de se marier. Parce que gens famille. C'est le Sénégal sa famille. C'est moi qui suis Nous sommes nous nous sommes famille. Nous les gens qui sont les Nous Nous mais que Parce les Sénégalais, comme comme les comme comme comme comme comme sénégal comme comme voilà le pays de aujourd'hui. Voilà comment on veut salir l'image de Guillaume Ristagga. Lolo guy, guy vraiment, mais ce vendredi-là. de c'est ce que le ce nombre-là. Nous avons dit ce 10 à Sortons massivement. Mais nous sommes en masse. Nous sommes en masse. Nous sommes en masse. Parce que c'est impératif. Parce que c'est impératif. Parce que nous sommes impératifs. Nous sommes en des nous en toute responsabilité nous prendrons nos dispositions nous demandons à la foule de, de, de, de vraiment respecter ce passage buñuy jaar buntu campenal dañu bëgg guimari sagna que le sénégal est sorti pour lui il faut que guimari fimu tok nous. dég le sénégal est sorti pour lui que les sénégalais sont sortis pour lui que fimu nek mu wétu fa ginnaw mom lañu japp tééko il faut que vous sachiez que nous sommes ne pas ne pouvons pas ne nous ne pas nous donner de c'est important que l'état prenne ses dispositions sécurise nous de Nous nous Nous nous mais, que nous Mais, que Ascani, inchallah, nous sommes fermeté. Nous sommes en phase pour l'égalité de avant à phase Il faut que les C'est le loup, le le le le le nous que nous Sénégalais à que nous au monde. peine pour peine Parce que tant que nous venons, Tant que nous sommes jouons. Tant que nous nous Tant que nous Parce que ce jamme que Allah, Sénégal. Rendez-vous est donné ce vendredi, le 28. Nous décrivons qu'on est Nous qu'on est tour Moussa yon conqui, Tishepi Nous venons de nous. Nous de nous. Nous de nous. de nous. de nous. Nous Ne de mon Et c'est important. Et c'est important, les gars. Qui le Il a là. Sénégal la tâche de signer à de la phase de campagne dit comme nous la celle-ci nous nous sargal la le rang au national sénégal faut un et c'est important et c'est important les gars qui le d'un coup qui ya sénégal mais le la Sénégal de la de la le jour. L'air la de la Sénégal est venu le rajouter, le Au Sénégal, il y a Sénégal, il faut gens qui sont Ils dama don dox tay ci suba anecdote mo len netti sama ben xarit du pa ma dajek mom ci auto mune ma marche bi ngeen di je veux venir avec mon fils parce que sama dom euh 5e secondaire lay def mais nena ma il a envie de participer au rassemblement ou les matchs pour Guy Marissagna pour que euleuk qu'il puisse raconter à ses petits fils que quand pour un héros national comme Guy Marissagna mom bokon na mais tia est-ce que sunu sun ñewé yorab mané ko père a al nous rentre dans l'histoire. a al nous rentre dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est se faire honneur que de marcher pour un héros national. Quand notre président va marcher pour Charlie Hebdo, quand notre président va marcher pour Kobe Bryant, quand notre président présente ses condoléances aux Américains, nous les Sénégalais, nous marcherons pour notre héros. Lolo, faut que nous, les Sénégalais, nous marcherons pour notre héros. Nous nous disons que sommes Charlie Hebdo, Nous nous disons que nous sommes Brian. Nous nous disons que nous sommes nous. Nous nous disons que nous sommes Donc, je dis à ce Dieu, il ne sait pas que nous pas qu'il nous dans l'histoire. Parce que dans 100 ans, il racontera à ses que Que nous marchons pour la liberté du héros national Marissania. Et je demande à tous les parents de faire le même. Parce que Dieu vous voulez, que ma vie s'est passée. Vous voulez qu'il nous fasse l'histoire. Et quand il marche, qu il, il y a une croixote qui se comme Blondin Diop. a nouvelle génération si qui est une nouvelle génération. Il 20 et quelques années, il y a un autre. Mais nous, nous faisons que nous sommes Est-ce qu'on va accepter que Guy soit le prochain Parce que c'est une responsabilité. Les les sont de vivre, des une génération, c'est leur responsabilité. Wow. C'est leur responsabilité. C'est une responsabilité si on a perdu Blondé Dio. effectivement, c'est vrai. On ne s'est pas mobilisé Le peuple était très frileux. Mais aujourd'hui, c'est la responsabilité de ces Sénégalais-là. Ce qui que n'ont pas C'est le prochain Blondé Dio. Nous sommes Et face à l'histoire, nos petits-fils nous demanderont des comptes. Nos petits-fils, ils nous demanderont qu'est-ce qu'on a fait pour la libération de Guy Marissagna. Et j'aurai honte, j'aurai honte de dire à mon petit-fils, je n'ai pas levé le petit doigt. J'aurai honte que l'histoire raconte que Guy Marissagna, après avoir euh, euh, touché au gris du palais, nous avons fait le courant, nous avons abandonné le casse-là. Nous avons fait le problème de Ça, c'est une très mauvaise image du peuple du sénégalais. Des 16 millions, nous avons fait une image de man Je ne sais pas, Te ne sais pas. Je ne quand mon Yemé garde de responsabilité, c'est un Guy nous donne le prochain blondet au Sénégal. C'est une génération vie. Quand mon Yemé annonce cette humiliation pour les générations futures. Parce que l'histoire retiendra. Et que les gens sont en train de crier. Il y a le devoir de mémoire. Aujourd'hui, ce dont on doit se rappeler, c'est que les Sénégalais se sont mobilisés comme un seul homme pour libérer le prochain blondet duop Donc, Rendez-vous à donné mardi, mercredi, jeudi, mercredi ou jeudi. mardi, je sais que je que je suis mardi, L'unité de Sénégal a fermé ses représentants. de Le profit du monde, c'est que nous avons un tel endroit où nous avons un tel endroit. Nous avons un Nous de de de un qui s'est née ambassade, parce qu'il y a une Faites-le, sortez, s'il vous plaît. Diaspora, vraiment, taille, la diaspora, elle est remarquable. On sent vraiment la diaspora. On sent la diaspora. Vous êtes y On vous sent et on vous supporte. C'est ça qu'on attend de vous. C'est ça qu'on attend de notre diaspora. Vous c'est union On attend aussi ça. Et ça, c'est important. Et vous êtes en train de le faire. Nous exhortons à continuer sur cette lancée. Parce que nous appelé, vous Parce que vous appelé, que appelé, c'est nous, nous pas nous Sénégal nous, nous ne nous Nous nous Nous nous Nous ne pouvons nous Nous nous Nous ne pouvons nous Nous nous on bok jangan Jeff memelihkan luar ini semua budi yang nama wassalam jangan Jeff baik bes Insha Allah orang.